Bonjour et bienvenue, je suis Kevin de Millier-Ovis, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection d'Halloween. On commence par un puzzle 3D chez Revel. Il s'agit du château de Poudlard, ou Hogwarts, de l'univers Harry Potter en 197 pièces. C'est vraiment un puzzle original qui fourmille de détails. C'est à faire absolument si vous êtes fan de la saga du plus célèbre des sorciers. On enchaîne avec une série de puzzles de chez Ravensburger, ce sont des puzzles escape. Ça allie à la fois le puzzle, mais aussi les escape games. L'idée, c'est que vous allez d'abord monter un puzzle de 759 pièces, et à l'issue de celui-ci, vous allez avoir un certain nombre d'énigmes à résoudre à partir de l'image que vous aurez reconstituée. C'est vraiment très chouette, parce que ça va vous permettre de passer un peu plus de temps à admirer le puzzle que vous aurez assemblé. On termine avec le jeu de société Vilenos de chez Ravensburger également. Ce jeu vous propose d'incarner un méchant des films Disney. Il existe plusieurs extensions, on peut jouer de 2 à 4 voire 6 avec les extensions. C'est un jeu asymétrique, chaque joueur aura son propre deck de cartes, ses propres objectifs et ses propres pouvoirs. C'est un jeu parfaitement adapté pour les enfants de plus de 10 ans, prévoyez une bonne heure de jeu environ. Par ailleurs, la dernière extension Marvel vous permet d'incarner l'un des méchants emblématiques issus des comics tels que Thanos, Ultron et Taskmaster. Vous pouvez retrouver tous ces articles sur le site de 1001 Robbies, mais également dans notre boutique à Nation. On vous souhaite un super Halloween et à très bientôt